Maintenant, la période des questions orales. Euh, chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est au, à la vice-première ministre. Hier, le premier ministre a dit qu'il a l'intention de désigner son bon ami, Ron Tavener, au poste de commissaire de la PPO. Euh, peu importe les controverses en lien avec cette euh, désignation et peu importe ce qu'une enquête indépendante pourra trouver ou ne pas trouver, euh, Ron Tavener a euh, dit qu'il ne pouvait pas euh, être désigné. Après tout ce... Euh, tout ce qui plane, pourquoi est-ce que le premier ministre s'est entêté? Le ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire Les députés les députés des néo-démocrates continuent de euh, présenter des allégations infondées au sujet de quelqu'un qui a un bilan de 50 ans dans sa carrière qui est sans reproche. Et je pense que c'est honteux que nous ne sommes pas en train de permettre aux commissaires à l'intégrité de faire leur travail, de faire l'enquête, d'avoir le rapport. Et ensuite, je serai la première pour féliciter Ron Tavener alors qu'il entreprend son rôle de commissaire à la PPO complémentaire chef de l'opposition officielle, il semble que le problème avec le gouvernement est endémique avec tout son euh, conseil des ministres. Hier, j'ai écrit au commissaire de l'intégrité de lui demander d'utiliser ses pouvoirs en vertu de la loi, d'avoir une enquête publique sur ce dossier, vu l'importance de, de la position du commissaire de la PPO. Seulement une enquête pleine entière peut assurer la pleine confiance du public envers le commissaire et de donner les réponses que le public mérite. Est-ce que le premier ministre va appuyer cette euh, Demande, euh, ministre, c'est sans compréhension que les néo-démocrates ne prennent pas en compte les hauts fonctionnaires indépendants, le commissaire à l'intégrité, d'être indépendant, d'avoir la capacité de mettre de l'avant une enquête et de faire en sorte que ce rapport soit mis de l'avant. J'ai toute pleine confiance en le, le commissaire à l'intégrité. J'ai hâte de voir son rapport. Je trouve que c'est fascinant que nous en sommes ici pour parler de d'assurer que l'électricité demeure euh, euh, accessible, et tandis que les néo-démocrates continuent de faire l'obstruction et continuent d'ignorer les vrais enjeux dans la province. Dernière complémentaire. Honnêtement, Monsieur le Président, et il ne s'agit plus de, euh, de du premier ministre de défendre les intérêts de son ami, mais plutôt de protéger l'intégrité de notre service de police et de la confiance dans notre Assemblée au lieu de permettre de rétablir cela. Le premier ministre a passé les deux dernières semaines de défendre ce qui était défensible et euh, de miner l'intégrité de d'agents de, de police décorés. Suffit? Ça suffit. Est-ce que le premier ministre va Dire au commissaire de l'intégrité ce qui s'impose, et c'est qu'on doit avoir une enquête publique et indépendante sur ce dossier. Ministre, Monsieur le Président, avec tout respect, les néo-démocrates ne peuvent pas prendre oui pour réponse. Nous avons une enquête indépendante qui a lieu maintenant, qui est en cours. Permettez au commissaire à l'intégrité de faire son travail. Laissez-le faire son rapport et ensuite on pourra aller de l'avant sur cet enjeu très important, cette désignation très importante pour la province. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. M merci, Monsieur le Président. Ma question est aussi euh, vice-première ministre, mais je pense que la ministre responsable vient de reconnaître que le gouvernement est content d'avoir une enquête publique de la part du commissaire à l'intégrité. Nous sommes très ravis. Le premier ministre a dit qu'il n'a joué aucune partie dans la désignation et que c'est une coïncidence qu'un seul bon ami qui n'est pas compétent pour la position initiale dans le poste initial et, et a été désigné à ce poste. Est-ce que le premier, la vice-première ministre le sait, si le premier ministre a discuté de cette euh, possibilité d'avancement euh, de sa carrière avec la personne euh, ministre des services correctionnels de la sécurité euh, communautaire? Je comprends que dans cette enceinte, nous avons une immunité, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait Miner la réputation des gens qui sont très compétents, tout un bilan de carrière en tant que 50 ans de service, de haut service de police de Toronto, et de miner leur, leur réputation, laisser le commissaire à l'intégrité faire son travail, et ensuite, on aura son rapport, et ensuite, on pourra faire désigner la meilleure personne pour être commissaire de la PPO. Complémentaire. Peut-être que ce ministre devrait offrir les mêmes conseils à son premier ministre, qui a miné la réputation de M. Blair, pour plusieurs semaines maintenant. En fait, Hier, le premier ministre a critiqué la lettre de Brad Blair à, au commissaire à l'intégrité et toute suggestion qu'il aurait pu avoir une rencontre avec M. Tavener lors de la, de la procédure de désignation. Est-ce que la vice-première ministre sait si le premier ministre a eu des rencontres avec son ancien ami alors que l'emploi a été discuté entre les deux? Euh, ministre... C'est infondé ces allégations, dominer la réputation des gens et, ce qui est encore plus important, de ne pas permettre au le commissaire de l'intégrité de faire le travail que vous avez demandé qu'il fasse il y a une semaine. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez demandé, le commissaire de l'intégrité, de revoir la procédure d'embauche. Il a, a accepté cette demande. et. C'est un nos officier indépendant, donc il peut le faire, et j'accepte qu'il ait accepté de cette demande. Pourquoi est-ce que les néo-démocrates ne l'acceptent la, pas? Arrêtez la pendule. Encore une fois, je veux rappeler aux députés d'adresser de, de, euh, la parole à la présidence. Dernière complémentaire. Ce gouvernement n'aime peut-être pas la situation, mais l'opposition officielle va utiliser tous les outils nécessaires pour faire en sorte que les Ontariens aient les réponses qu'ils méritent d'avoir dans un forum public. Par le biais d'une demande d'accès à l'information, nous avons appris que le Premier ministre a eu des rencontres avec le commissaire à l'époque, M. Vince Hawks le, le 25 octobre, est-ce que la vice-première ministre sait il connaît les détails de la conversation qui a eu lieu entre le premier ministre et le commissaire à l'époque, M. Vince Hawks euh, ministre des services, euh, de la Sécurité communautaire des services correctionnels? J'espère que vous comprenez le nombre de personnes avec lesquelles le, le premier ministre a des entretiens au courant d'une semaine. Et il s'agit de d'avoir des rencontres avec toutes les personnes en Ontario qui demandent d'avoir des entretiens avec lui. C'est de sa responsabilité de le faire. Donc, de dire qu'il y a eu quelque chose de louche qui s'est produit lorsqu'il a eu une rencontre avec un commissaire de la PPO. Nous avons un premier ministre qui participe activement assurer que les Ontariens, tous les intervenants de première ligne, ont tous les outils nécessaires pour faire leur travail. Pourquoi est-ce que les néo Démocrates n'appuient pas cette démarche? Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle. La, ma nouvelle question est à la vice-première ministre. Euh, cinq jours après la rencontre avec le, le commissaire Vince Hawks, selon notre demande d'accès à l'information, le premier ministre a trouvé le temps d'avoir un dîner avec Ron Tavener. Cette rencontre ne se trouvait pas sur le programme officielle du premier ministre. Est-ce que la vice-première ministre ne peut nous dire si elle savait que cette discussion a eu lieu et si on a soulevé euh, le poste de commissaire qui euh, devait euh, être disponible bientôt? Ministre des Services de la Sécurité communautaire des services correctionnels, encore une fois, je comprends que vous pouvez dire euh, Quoi que ce soit ici dans cette chambre avec immunité, mais ça ne veut pas dire que c'est acceptable de miner la réputation d'une personne qui a 50 ans de service dans la police et de dire que vous avez le droit, après 50 ans de service, de suggérer qu'on peut de prendre tout ce service public et de tout miner cela à des fins partisans. Je pense que c'est honteux. Pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas la question, à savoir pourquoi nous nous trouvons ici cette semaine, de ne pas parler du fait qu'il qu y a un syndicat de, en matière d'électricité qui déclenche une grève et qu'on tente d'éviter la situation pour que les Ontariens aient l'électricité le chauffage pour les prochains jours? Complémentaire. Monsieur le Président, pour des semaines, le premier ministre a insisté qu'il n'avait rien à voir avec la désignation de M. Tavena. Et avec chaque jour, on a, vu, on a entendu d'autres faits qui minent cette euh, prétention de sa part. La description a été changée. Et maintenant, on apprend que le premier ministre avait des rencontres secrètes avec ce, cette personne qui a postulé, le candidat au poste, que le premier ministre préférait. Est-ce que la vice-première ministre et le premier ministre vont continuer de de défense qui est indéfensible, ou est-ce que le premier ministre et le gouvernement vont se joindre à nous et d'en le euh, commissaire à l'intégrité d'utiliser tous les pouvoirs qu'il a pour euh, conduire une enquête publique? Ministre, je comprends que les néo-démocrates veulent dépeindre la situation autrement qu'en qu est la réalité, mais voilà l'objectif du commissaire de l'intégrité, de faire en sorte que ce soit indépendant. J'accepte euh, le rapport et j'ai hâte de voir ce qu'il découvre en ce qui concerne la procédure d'embauche. Mais je voudrais rappeler eh, au démocrates qu'il y a une situation urgente, qu'on doit traiter de cette situation immédiatement. J'ai hâte, je suis prêt à attendre le rapport, mais on doit traiter de la situation du chauffage et de l'électricité en Ontario aujourd'hui. Nouvelle question, député Deglinton Lawrence. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. 50 de, notre, de la production de l'électricité est menacée s'il y a une grève à l'OPG. Ça veut dire qu'il y aura des pannes dans la province qui comprend aussi les régions les plus éloignées dans le Nord, partout en. En Ontario et dans le Nord, les gens dépendent sur l'électricité pour chauffer leur maison. Imaginez la situation si une famille n'a pas d'électricité le matin de Noël. Comment est-ce que les députés pourraient assujettir les gens de leur circonscription à une panne d'électricité? C'est justement ce que l'opposition est en train d'assujettir leurs commettants lorsqu'ils votent contre ce projet de loi. Pourquoi est-ce que c'est si essentiel qu'on agisse pour assurer qu'il n'y ait pas de grève? Ministre de l'Énergie, merci. Je voudrais remercier la députée d'Eglinton-Lawrence pour tout le très bon travail qu'elle fait ici et pour ses commettants. C'est un privilège pour moi de travailler avec elle pour qu'elle se concentre sur les enjeux qui importent, M. le Président. Est la... On est au cinquième jour. Est pres... On est à presque 48 heures. Où, euh... L'OPG aura à agir pour réduire les centrales nucléaires nucléaire et de réduire l'alimentation, l'approvisionnement en électricité. C'est un fait, Monsieur le Président. Alors, on est à quelques pas de Noël et du jour de l'an. Mais dans quelques jours, l'OPG et les syndicats des travailleurs de l'électricité vont continuer vont commencer à éliminer l'électricité, de réduire l'approvisionnement d'électricité, de compromettre l'électricité pour les familles de l'Ontario les entreprises. Nous n'allons pas accepter cette situation. Nous allons agir pour contrer que, euh, cette crise. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre, il semble que l'opposition pense qu'ils savent euh, mieux faire fonctionner une centrale que l'OPG, mais on nous avertit que ça pourrait entraîner des pannes d'électricité, et c'est seulement pour la grande région de Toronto euh, qu'en est-il du nord de l'Ontario lorsqu'il y a euh, des... Euh, des intempéries, s'ils n'ont pas d'électricité, euh, la situation pourrait être catastrophique. Le ministre est du nord de l'Ontario, je suis sûr qu'il le sait. Quel type d'intempéries l'hiver le, le, emporte, les gens du nord et des régions rurales vont faire face à des situations très difficiles, s'ils n'ont pas de courant. Nous savons déjà qu'il y a des gens qui prennent des mesures extrêmes telles que euh, d'avoir des générateurs au gaz qui n'est pas très sécuritaire. et les gens sont désespérés. On ne devrait pas couper la, leur alimentation en électricité, surtout avec l'hiver. Donc, je demande au ministre, qu'est-ce que les gens dans les régions ruraux et du Nord vont devoir faire sans électricité? Au ministre de l'Énergie. Je viens d'y penser. Les néo-démocrates ne livrent pas le courant aux familles et aux entreprises de la province. Ils mettent leur idéologie euh, qui l'emporte sur les besoins des familles et des Ontariens et, et des entreprises. Alors qu'on est euh, en hiver, qu'il fait moins 20, moins 15 dans les régions du Nord, Kenora et Timmins. Et c'est très sérieux comme situation. C'est pour cette raison qu'on a convoqué la Chambre pour assurer que les Ontariens ont l'électricité tout au long de la période des Fêtes et l'hiver. Et nous sommes très près d'une fenêtre critique où on aura à agir pour assurer l'approvisionnement en électricité. Il faut qu arrêter que faut les, faut les néo-démocrates arrêtent de faire l'obstruction et qu'ils commencent à défendre les droits des Ontariens. Rappel à l'ordre. S'il vous plaît, redémarrer la pendule. Nouvelle question, député de PSX. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la euh, Première ministre suppléante. Hier, le premier ministre a défendu oui. la, euh, son chef de cabinet et sa demande que la PPO achète une vanne pour le premier ministre et qu'il cache le coût de cette dépense. Et hier, il a suggéré que la PPO pourrait se procurer une vanne usagée. Est-ce que la Première Ministre suppléante pourrait partager avec la Chambre ou quelqu'un pourrait acheter une vanne usagée, euh, faite sur mesure, et une euh, vanne au plaisir du Premier Ministre? Je veux répéter quelque chose, une vanne sur mesure pour… Euh, aux, euh, qui convient aux besoins du premier ministre, euh, première ministre suppléante, ministre des, de la sécurité communautaire des services correctionnels. The question is so drôle que même le membre de l'opposition ne pouvait pas prononcer cette question sans rire lui-même. Dire qu'il y a quelque chose de faux quand le premier ministre dit qu'il veut une camionnette usagée parce qu'il veut de la place pour travailler, pour qu'il puisse appeler euh, les, euh, la, les gens de la population et les gens de sa circonscription et continuer à travailler, je ne comprends pas pourquoi le nouveau Parti démocrate choisit les questions qu'il pose. Et je suis ici cette semaine pour m'assurer... Que les, que les gens soient alimentés en électricité, c'est mon travail en tant que parlementaire. C'est très très très malheureux et presque ridicule que le nouveau Parti démocrate n'a pas ce même sens des responsabilités. Question supplémentaire Monsieur le Président, le, le, le, le Premier ministre a défendu son chef de, son chef de cabinet en insistant euh, qu'on qu achète une camionnette d'occasion en cachette, et le chef de cabinet a demandé que cette camionnette soit achetée en secret euh, du commissaire et euh, le commissaire adjoint a écrit des préoccupations sur cette demande. Et au lieu de parler de l'intégrité, le Premier ministre a commencé une campagne de dénigrement contre lui et il a Pousser le, euh, le recrutement d'une personne qui dit autant de scène c'est très bien, parce que c'est un, un bon type. Quand est-ce que quelqu'un dans la majorité va se lever et dire au Premier ministre que qu'acheter qu euh, une camionnette de, de plaisir en cachette, ce n'est pas le travail de la police provinciale de l'Ontario. <rire> ministre je crois que le membre de l'opposition a raté sa vocation. Euh, il préférerait... Il, et je, sais pas, je sais pourquoi je suis ici. Je suis ici pour défendre le, les gens de l'Ontario, pour s'assurer qu'on ait de l'électricité. Vendredi, je suis ici pour m'assurer que les gens de l'Ontario ont, ont le chauffage, pour que les personnes retraitées qui habitent chez elles savent qu'elles seront en sécurité dans les prochains jours et semaines. Je crois que le membre de l'opposition sexes de devrait peut-être prendre des cours, de euh, changer de carrière euh, et ne pas être un parlementaire. Question suivante, le membre de Brampton West. Merci, Monsieur le Président. La question est pour le ministre de l'énergie, développement du Nord et les mines. Monsieur le Président, les membres de ce membre connaissent très bien les risques que connaît la, la province de l'Ontario dans l'approvisionnement en énergie. Euh, le syndicat voulait rejeter un accord collectif avec l'OPG et permettre la grève de se développer. Nous sommes maintenant dans la saison de Noël et on ne peut pas euh, permettre qu'il y ait des coupures itinérantes dans la province. C'est notre travail en tant que Parlement de faire ce qu'il faut faire pour, pour, pour le gens de l'Ontario. En particulier pendant cette période de l'année qui est supposée être, supposée être une période de, de célébration. Et donc l'approvisionnement en électricité joue un rôle très important dans la santé des gens et toute fermeture de l'électricité aura des conséquences catastrophiques. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi l'approvisionnement en électricité est si important pour l'Ontario le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier le membre de Brampton West pour sa très, très bonne question et pour le travail qu'il fait aussi dans sa circonscription. Monsieur le Président. Laissez-moi mettre mes lunettes pour vous lire certaines citations, mais avant que je fasse aussi, Monsieur le Président, c'est très, très sérieux. Le système ISO a dit qu'il qu ne serait pas possible de remplacer toute, les, toute la production d'électricité une fois que de la production d'énergie, d'OPJ, est arrêtée. Monsieur le Président, en... en, en euh, ce, ce risque de devenir réalité dans 48 heures et c'est très très grave. Je demande donc euh, aux députés de l'opposition qu'on on, on, reçoit notre électricité de barrage et il, se, il semblerait que le No Damn Party ne veut pas d'électricité dans notre collectivité. Alors qu'on s'approche de l'hiver, il est maintenant le moment est venu de défendre les communautés du Nord et de défendre les familles du Nord pour s'assurer que l'approvisionnement en électricité ne sera pas interrompu. Oh. Silence s'il vous plaît. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre euh, pour son leadership dans la défense de ce dossier. Et dans ma circonscription, euh, les personnes âgées s'inquiètent de ce qu'elles vont passer l'été dans le froid et, et dans le noir. et donc. Euh, ils ont ces personnes ont besoin d'électricité pour euh, rester euh, dans, dans la les hôpitaux, les maisons de retraite et les, so les maisons de soins de long à longue durée ont besoin d'un approvisionnement à long terme. L'opposition dit que les populations vulnérables doivent choisir entre manger et se chauffer. Mais en faisant passer cette loi, Monsieur le Président, on s'assure que les personnes âgées ne, ne, ne vivront pas dans le froid. Monsieur le Président, est-ce que, est que le ministre le ministre peut rassurer mais, euh, les gens dans ma circonscription que les personnes qui habitent dans ma circonscription auront toutes les est voulu pour cet hiver. Merci, Monsieur le Président. Le, le, le membre a le droit de s'inquiéter euh, des personnes âgées, des familles et des petites entreprises dans sa circonscription. On a entendu, Monsieur le Président, un refrain familier de la membre de l'opposition qui utilise tous les outils à sa disposition. Monsieur le Président, c'est la déclaration qu'a faite le NDP sur sur euh, sur le préavis de grève de Monsieur le Président. Maintenant, maintenant, ils bloquent les travaux parlementaires, mais ils ont l'occasion, en fait, d'avoir. Mais les temps ont changé. L'an passé, le leader de l'opposition, la chef de l'opposition, a demandé aux membres de Don valley West, euh, sous la menace d'une coupure d'électricité, pourquoi est-ce que le crédit parlementaire est plus important que d'empêcher les gens. Que, que, que d'assurer l'électricité, l'approvisionnement en électricité euh, aux personnes. Merci. Pourquoi Question suivante. Le membre de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. On apprend toujours l'effet de la décision de couper 25 millions de dollars de programmes d'éducation chaque jour. Plus de des détails émergent. Il est clair que les conseils scolaires euh, n'auront plus d'argent. Et hier, le ministre a refusé de demander de recherche ou d'information pour appuyer son cas, pour visant à annuler ce programme. Maintenant, le conseil catholique de Toronto a dit que ces berves vont entraîner la perte de 95 postes. Ce n'est qu'une goutte dans le seau. Dans, dans le Et ce n'est qu'un qu seul conseil scolaire. Il y a Beaucoup plus d'étudiants qui n'auront pas d'emploi. Le premier ministre a dit qu'aucun emploi ne sera perdu en raison de ces coupures. Est-ce que ce, ce gouvernement va remettre en cause la décision qu'il a prise, l'annuler et assurer donc la pérennité de ces emplois Merci, Monsieur le Président. Vous savez que c'est vraiment une époque, une époque très intéressante parce que le parti de est vraiment sourd quand il s'agit de la crise fiscale que connaît cette province. Nous dépensons 40 millions de dollars de plus en dépenses qu'en qu revenus. Et ceci, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on dépense 40 millions de dollars de plus que des recettes. La... Calmez-vous, s'il vous plaît, pour que je puisse entendre le membre qui parle. Ministre de l'éducation. Donc, quand on a examiner le programme de l'éducation ligne par ligne. On a pris une approche très responsable. Il est important de reconnaître que quand on en vient à ce programme d'éducation très spécifique, le gouvernement précédent avait des attentes, mais il n'y avait pas d'accord de transfert de paiement qui existait. Et donc, c'était un programme que le présent gouvernement avait mis en place. Et donc, les conseils scolaires sont très en position. Merci. Question supplémentaire, euh, le ministre, Monsieur le Président, euh, le programme d'éducation que le gouvernement a coupé a été mis en place pour égaliser euh, l'éducation pour les jeunes euh, vulnérables et ceux qui sont, euh, qui sont touchés par ces coupures sont vulnérables. Ces coupures sont des exemples de racisme dans les classes que l'on trouve dans, dans les systèmes éducatifs. En 2018, ces étudiants ne sont pas efficaces. Ils ont, ils ont le droit de réussir comme les autres étudiants qui sont plus fortunés. Les étudiants dans ma circonscription et en Ontario parlent contre, euh, ces, contre ces mesures de coupure. Et Le ministre a dit, et je cite, les décisions que nous avons prises en ce qui concerne l'EPO euh, sont le reflet de nos priorités. Si le ministre vous écoutait, eh bien, les, ministres, les étudiants lui diraient qu'on organise leur échec. Scolaire. Est-ce que le ministre nous expliquait aux, aux jeunes vulnérables et de familles à revenus modestes pourquoi leur accès à l'éducation qui les mènera vers la voie du succès est une inefficacité qu'elle n'a aucune hésitation à couper? Monsieur, euh, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Euh, Madame la ministre, merci, Monsieur le Président. Vous savez, les précisions de financement que nous avons prises ont été très réfléchis et que s'il y avait d'autres programmes qui existaient, quand les, quand les temps sont difficiles, pourquoi est-ce qu'on est continuerait à avoir des, des programmes dédoublés Laissez-moi vous dire ce qu'on fait pour les, pour les étudiants de, de minorités visibles. Eh ben, par exemple, on a beaucoup de leadership à Lincoln pour combattre les discriminations. On continue avec l'accès à l'éducation postsecondaire. C'est pour établir un réseau d'universités et de conseils scolaires et organisme scolaire pour, pour faire des activités sur le campus et de penser et voir et voir les collèges comme des options possibles. Monsieur le Président, une autre chose que nous faisons, c'est de continuer le aussi les bourses scolaires en pour les pour les entrants des étudiants noirs monsieur le président on fait même beaucoup plus. On investit un nouvel investissement de 20 millions de dollars pour les travailleurs avec des déficits mentaux. Merci. Je le montre d'Ottawa South. Est-ce que nous avons un consommation pour passer la question au nom de Thunder Bay North? Est-ce que on cherche donc un consommement unanime de la chambre, d'accord donc, d'accord. Merci, Monsieur le Président. Ma question, c'est pour le Premier ministre adjoint. Monsieur le Président, il est, il est important que nous réfléchissions sur les six derniers mois. Le gouvernement a annulé des contrats qui dit a annulé des contrats et donc dit aux investisseurs que l'Ontario est fermé aux investisseurs, que ce soit le plan pour le changement climatique, ils ont coupé le, le financement au, au commissaire à la langue française et aussi a annulé des protections pour les travailleurs aussi l'assistance sociale, ils ont annulé le collège des, des sages-femmes, aussi des programmes post scolaires mais le, mais le travail a eu le temps a le temps pour, pour um, trouver un emploi pour ses amis et a demandé que l'achat d'une camionnette d'utilisation du, soit caché du livre. Et ça nous a coûté un déclassement de Moody. Donc est-ce que, Monsieur le Président, Silence, s'il vous plaît. Quelle est votre question euh, par vous? Quand est-ce que le Premier ministre va être, être le chef d'orchestre et va s'efforcer d'améliorer l'économie de l'Ontario? Merci, de, Premier ministre adjoint, le ministre des Finances, le ministre des Finances. Merci beaucoup. Je dois dire à quel point je suis frappé que ce membre parlerait de la situation financière que lui et le gouvernement libéral nous a légué. Quand vous, parlez, quand vous pensez du fait, quand je vois là-bas, et je vois le gouvernement pourrait, pourrait aggraver son déficit de 40 millions de dollars par jour, et il pense que c'est tout à fait logique. Donc, Monsieur le Président, quand... Et je ne peux pas entendre le ministre des Finances parce qu'il y a trop de, de chahutage qui vient même des bancs du gouvernement. Curieux. Monsieur le ministre des Finances, terminez votre réponse. Bien merci, monsieur le Président. Ça me donne l'occasion de répéter ce que je viens de dire. 40 millions de dollars de plus par jour plus qu'ils n'ont que les recettes. À quel point vous êtes irresponsable vis-à-vis des gens de l'Ontario À quel point vous êtes irresponsable -ce que vous, regardez ce que vous avez fait à la province de l'Ontario, vous avez ruiné la province de l'Ontario, et c'est ce que vous avez fait. Arrêtez donc la montre ou le chronomètre. Encore une fois, il faut que je me lève et demander au ministre des Finances, en raison du chahut qui vient des bancs de la majorité, donc, on n'a plus le temps. Allez, on commence le que Question supplémentaire. Merci. Je voudrais remercier euh, le ministre des Finances pour sa réponse. Et quand il a signé sur certains comptes, euh, sur des comptes publics, eh bien, ce serait très, très bien. Mais, euh, euh, Madame la euh, Première ministre adjointe, on, on est à l'influence de l'interaction du Premier ministre avec... Euh, la préoccupation, c'est la l'apparence d'un conflit du, du premier ministre qui, a, qui, qui nomme un ami proche à la tête de la, de la police provinciale d'Ontario. Et les accusations du premier, et celles-ci ne nous aide pas, le, le, le, chef du, le, le chef du cabinet euh, du premier ministre a demandé que les gens soient arrêtés, aussi que la PBO donne des véhicules euh, de plaisir pour le Premier ministre et que ce soit caché du livre comptable et caché du public. Nous avons demandé de quel qu'elle qu nomme un investigateur pour examiner l'interaction entre le Premier ministre et la police et on sait qu'il ne faut... Ce sont deux questions différentes. Est-ce que le ministre des Finances peut répondre Merci, euh, Monsieur le Président. Il est intéressant que les membres parlent des, euh, des livres comptables du gouvernement, parce que les libéraux avaient des livres comptables qui n'incluaient pas les milliards de dollars qu'ils ont dépensés sur cette magouille de hydro pour présenter un budget qui, qui avait l'apparence de l'équilibre, mais les milliards de dollars qu'ils ont dépensés faisaient partie d'une magouille mise sur d'autres livres comptables. Donc, Monsieur le Président, je trouve que c'est vraiment clair qu'il soulève la question. Laissez-moi vous rappeler que ce gouvernement, il dépensait 40 millions de dollars de plus par jour, plus qu'il ne récoltait. Il devrait avoir honte de ce qu'ils ont fait au peuple de l'Ontario. Nous, on a rendu 2,7 milliards de dollars au peuple de l'Ontario et on a économisé au gouvernement 3,2 milliards, milliards de dollars en économie. On commence à connaître. Question suivante, la membre des Tobico Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Euh, à la fin de la semaine dernière, on en a dit en argument que les membres du syndicat avaient voté pour rejeter un nouvel, euh, nouveau conscient collectif avec Ontario Power Generation. Autrement dit, le, le syndicat est maintenant en grève. Les discussions entre le syndicat et l'OPG se sont, euh, sont arrêtées. Depuis que cette grève a commencé, notre gouvernement a suivi de près la situation. Une grève à OPG entraverait gravement la stabilité de l'alimentation électrique de l'Ontario et aurait un effet négatif sur l'intérêt public y compris la sécurité et la santé des Ontariens. Notre gouvernement doit faire en sorte que le que l'Ontario ait un approvisionnement d'électricité continue. Toute, euh, toute grève nous mènerait à un déficit en électricité en Ontario. Est-ce que le ministre peut rassurer les gens de l'Ontario que leur alimentation en électricité sera maintenue pendant les mois d'hiver le ministre du Travail Merci, Monsieur le Président, et je veux remercier la membre de de de, de, de, de, de, de, de, de, pour de bien représenter les membres de sa circonscription euh, dans la Chambre. Le, le peuple de l'Ontario a élu ce gouvernement pour défendre leurs intérêts. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un projet de loi pour envoyer cette dispute à l'arbitrage et protéger les foyers et les entreprises de l'Ontario. Cette législation, a été ce projet de loi a été déposé en lundi et que si cette loi est votée, ça mettra fin à toute grève entre PG et le syndicat pendant cette tournée de négociations. Et grâce à ceci, on s'assurera que l'alimentation en électricité sera continue. Et si le projet de loi est rejeté, les familles et les personnes âgées de tous les Ontario, risquent de faire face à des coupures d'électricité, c'est-à-dire pas d'électricité, pas de chauffage pendant l'hiver. Et une telle situation serait inconcevable, Monsieur le Président. Et c'est pour ça que je demande aux partis d'opposition à nous rejoindre pour faire en sorte que les lampes soient toutes allumées cet hiver, c'est impératif. Commencer. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci beaucoup à la ministre pour sa réponse. Au OPG ne pourrait pas continuer sans, sans les travailleurs. Ceci veut dire qu'il pourrait arrêter toute la production d'énergie euh, dans, dans les semaines qui suivent une grève et la fermeture de tous les réacteurs nucléaires peut prendre sept jours et redémarrer ces réacteurs pourrait demander 14 jours et ceci aurait un effet grave sur la stabilité et, euh, de, notre, euh, de notre réseau électrique. Encore une fois, Monsieur le Président, nous risquons de faire face à une urgente, à une situation urgente. Et donc il faut agir maintenant. Ce n'est pas le moment d'avoir des discours idéologiques. L'opposition officielle refuse de voter cette, ce projet de loi et, et donc ils pensent que les gens de l'Ontario devraient être privés d'électricité et de chauffage cet hiver. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre pourquoi ce projet de loi est si important pour les ontariens La ministre, Monsieur le Président, et la députée a raison. OPG est responsable d'à peu près 51 de toute l'électricité ontarienne. 50 de réduction d'électricité c'est pas quelque chose que les familles, les personnes âgées, les entreprises l'Ontario puissent souffrir en, euh, en hiver. On a déjà discuté des impacts potentiels de cette réduction. Il y aurait des micro-coupures et des pannes de courant et on n'aurait pas de lumière pendant la saison des fêtes. Le gouvernement devrait seulement intervenir quand l'intérêt du public et la santé du public et la sécurité est en danger et quand il n'y a pas de résolution. Et c'est la situation qu'on a en ce moment. Nos mesures empêcherait d'avoir des problèmes au réseau électrique de l'Ontario qui mettrait en danger notre population. Mon honorable collègue a raison, C'est pas le moment des disputes idéologiques ou des gains politiques, c'est le moment de passer au geste et on demande encore aux néo-démocrates de voter en faveur de cette euh, ce projet de loi. Arrêtez la pendule Redémarrer la pendule. Question suivante, le député de Brampton-Nord. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le commissaire adjoint de la PPO, Brad Clare, est un agent de police qui a plus de trois décennies de service. Hier, le premier ministre a dit sérieusement que ce fonctionnaire décoré et respecté a un frein à la loi. Est-ce que... La procureure générale ou la vice-première ministre a envoyé euh, ses plaintes à la police appropriée pour avoir une enquête. La vice-première ministre, la ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels. Ron Taverner a aussi euh, une carrière extraordinaire de 50 ans en tant qu'agent de police de la province de l'Ontario. Et moi, je vais rappeler euh, la, aux députés d'en face, s'il était à Brampton il y a quelques Noël, il y a eu euh, une tempête du de, de verglas euh, où les gens n'avaient pas de chauffage, n'avaient pas de lumière. Et la raison pourquoi on est ici cette semaine, c'est pour assurer que cela ne se répète pas. Encore, il faut vivre à Brampton pour le savoir. Question complémentaire Des côtés du gouvernement, s'il vous plaît, à l'ordre. Merci, M. le Président. Je pensais que j'aurais une réponse à cette question, mais ça va me coûter de l'argent. Voici au député. Euh je ne vais pas perdre plus d'argent. La question, encore une fois, et je reviens à la vice-première ministre, l'attaque du premier ministre sans relâche à des gens qui ont beaucoup d'expérience dans la police, ce n'est pas quelque chose qui serait bien pour un premier ministre. Les attaques des fonctionnaires publics qui n'ont rien fait autre qu'offrir la vérité, ce n'est pas une bonne chose. D'abord, on a attaqué l'intégrité de l'ancien commissaire Chris Lewis quand il a dit que le sous-commissaire de la PPE n'a enfreint la loi. En fait, la seule loi qu'il a enfreint, c'est la loi du silence. Est-ce que la vice-première ministre appuie les déclarations du premier ministre ou elle est prête à admettre que le premier ministre donne des accusations sans fond? Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. La ministre. Je pense que j'ai déjà tout vu. On a les néo-démocrates qui euh, font des, qui jouent avec l'argent ici et qui jouent avec la vie des gens, font des blagues quand on veut adopter des mesures législatives pour que les gens puissent avoir de l'électricité, du chauffage. J'ai tout vu. Les euh, néo-démocrates qui lancent l'argent, mais qui jouent avec la vie des gens, c'est trop loin, c'est aller trop loin. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Le député de scarborough rouge part. Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Notre gouvernement a été clair. Nous voulons avoir notre part de l'accord de Paris sans tuer les emplois. Le mois dernier, le, gouvernement a dévo... le ministre a dévoilé le plan pour l'environnement de notre gouvernement des solutions faites en Ontario. Ce plan donne une bonne voie pour assurer qu'on répond à nos objectifs. Mais cela ne s'arrête voilà. et pour les, en part de nouvelles mesures le ministre a annoncé qu'il a un plan de réduire les gaz d'émission des gaz à effet de serre d'ici et qu'on aurait des commentaires publics à partir de janvier 2019. Est-ce que le ministre peut dire davantage comment on va réduire l'émission de GES? le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des parcs. Monsieur le Président, en répondant à vous pour, et en répondant aux députés, merci du travail qu'il fait au nom de ses concitoyens. Monsieur le Président, une partie de notre plan fait en Ontario, c'est d'assurer que les pollueurs payent. C'est pourquoi on va avoir des normes plus propres d'émissions industrielles. Au moins 39 euh, qui va livrer des objectifs de Paris. Monsieur le Président, on va consulter euh, sur ces normes en janvier et février, et comme le député l'a indiqué, on a notifié le public que ces consultations vont démarrer, et la chose la plus importante, on va avoir des objectifs, un plan pour l'environnement qui sera complet, et on ne va pas avoir une taxe carbone. <rires> Question complémentaire? Merci. Je sais que le ministre a travaillé à, pour avancer les prochaines mesures de leur plan et c'est bien d'entendre que la prochaine phase s'en vient. Je reviens au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Quand on arrive à la fin de l'année et les gens se préparent pour la saison des fêtes, pour beaucoup, l'argent devient très important. Les Ontariens ont eu un peu de soulagement avec l'annulation, avec la taxe sur le carbone. Des libéraux cependant beaucoup de gens sont préoccupés que plus on aura plus de coûts. Les Ontariens ne peuvent pas se permettre d'avoir une autre taxe. Ils ne peuvent pas continuer à plus de coûts sur tout. Est-ce que le ministre peut nous assurer que ces normes ne vont pas avoir un impact négatif sur la population ontarienne qui travaille fort? Réponse du ministre.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 Contrairement au gouvernement fédéral et contrairement aux néo-démocrates, nous avons été clairs. On ne va pas prendre de l'argent des Ontariens Ontariennes qui travaillent très fort avec un, une taxe carbone ou un système de plafonnement et échange. On va demander de on ne va pas punir les navateurs et les traiter comme les pollueurs. Les pollueurs de haute émission doivent payer leur part, et sont prêts à payer. Et notre programme ontarien ne va pas avoir une taxe carbone on ne va pas avoir la taxe carbone la plus élevée que les Néo-Démocrates voulaient l'avoir. C'est un plan logique qu'on a qui va protéger l'environnement, qui va pas punir les Ontariens et qui va répondre à nos objectifs selon l'accord de Paris. Redémarrer la pendule. La députée de Toronto-Saint-Paul. Bonjour. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. La dernière semaine, on a attendu qu'il y ait eu des réductions au Conseil des arts du Canada par le gouvernement Ford. On a aussi réduit les fonds pour le fonds de la culture autochtone au Conseil des arts de l'Ontario de 2,25 2, millions de dollars. On, a, on va avoir des mises à pied de quatre femmes autochtones et le Conseil des arts du Canada n'a pas reçu une augmentation de financement depuis 2009 et ce nouveau fonds de culture autochtone était une partie importante de l'engagement du gouvernement à, aux gestes demandé par la commission de réconciliation de la vérité. Pourquoi ce gouvernement veut faire reculer cette province quant au soutien aux arts et la culture autochtones la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci et merci pour la question. D'abord, ce gouvernement croit que les artistes professionnels et les organismes de l'art jouent un rôle très important pour bâtir une économie forte et prospère en contribuant de façon très positive à la qualité de vie de, des collectivités de cette province. Notre gouvernement a été élu dans un engagement pour restaurer la confiance et la redevabilité à la province. En tant que tel, chaque domaine du gouvernement a un engagement à dépenser l'argent des contribuables de façon responsable et efficace, et toutes les agences trouvent des épargnes. Donc, on va continuer à investir dans le Conseil des arts du Canada au niveau de 2017-2018, 64,9 milliards de dollars. L'Ontario revoit le fonds d'art autochtone pour assurer que l'argent des contribuables est utilisé de manière responsable et efficace pour maximiser le soutien culturel aux autochtones de façon efficace. Question complémentaire. Merci. C'est vraiment dégoûtant que les arts autochtones, c'est l'endroit le, où le gouvernement précise conservateur va trouver des efficacités. Ces organismes sont très importants, mais des réductions au Conseil des arts de l'Ontario va dire qu'il y a beaucoup de projets qui créent des emplois et qui créent des occasions de formation, etc. et qui engageraient le bien-être des collectivités et revitaliserait les collectivités, serait réduit. Oui, oui, les oui collectivités et les autochtones en particulier méritent mieux. Tout ce qu'on a vu de ce gouvernement, c'est des réductions et pas de plan clair pour les arts et la culture dans la province, en particulier au sein des collectivités vulnérables et marginalisées. Pourquoi ce gouvernement veut euh, arrêter la culture autochtone à plusieurs reprises? Quelles autres coupures sans aucun sens vont avoir à la culture, en particulier autochtone? On devrait s'attendre à avoir le ministre, monsieur le Président, ce qui est dégoûtant, c'est du fait qu'on dépasse 40 millions de dollars de plus que ce qui s'en vient. Et le fait qu'il faut trouver des efficacités pour assurer que les peuples autochtones et toute la population dans les arts puissent avoir euh, continué aujourd'hui et du financement aujourd'hui dans l'avenir. Le Conseil des arts du Canada ne fait pas partie du ministère Ils sont responsables de leur propre dotation en personnel. La députée de sainte paul je veux aussi amener à la lumière que par le soutien de notre gouvernement, le Conseil des arts de l'Ontario donne du soutien à des artistes autochtones par les programmes suivants. Le programme du curatoriel, les programmes scolaires pour des artistes autochtones et collectivités autochtones, les présentateurs autochtones dans le Nord, les matériels visuels dans le Nord pour les aptitudes en art dans le Nord. Merci. Le ministre peut se rasseoir. Je rappelle aux députés quand le président se lève, le micro est fermé. Question suivante, la députée du Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à notre ministre du développement économique, de la création et du commerce. Notre gouvernement veut que l'Ontario soit le meilleur endroit en Amérique du Nord pour faire des affaires. Je sais que le ministre a travaillé pour créer un environnement d'affaires plus concurrentiel, en ayant moins de taxes, moins de tarifs d'électricité, en arrêtant la paperasse administrative. Hier, le Premier ministre et le ministre ont annoncé des nouveaux emplois qui viennent en Ontario. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre des détails de cette annonce et comment est-ce que notre gouvernement pour la population apporte des bons emplois de retour en Ontario? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci, je veux remercier la députée de Mississauga Centre, d'une bonne question ce matin. Le Premier ministre et moi, on a eu une belle, une belle matinée hier au siège social d'Amazon. On va avoir 600 nouveaux emplois au centre-ville de Toronto. Ça fait partie de leur euh, assiette social qu'ils vont avoir et, et du centre technique qui font beaucoup de choses. Ils ont deux nouveaux, vont construire deux, deux nouveaux centres pour ajouter à la capacité qu'ils ont en Ontario. C'est des emplois bien payés en Ontario. Et hier, on a eu l'occasion d'avoir une démonstration d'Alexa. Et vous avez entendu parler d'Alexa. On peut demander à Alexa d'éteindre de, de la télé, d'éteindre les lumières, allumer la télé. Et hier, j'ai eu l'occasion de demander à Alex d'arrêter les lumières, d'éteindre les lumières. Et j'ai demandé à Alex, Alex, pourquoi les néo-démocrates ne vont pas nous appuyer pour qu'on allume les lumières en Ontario? Ils ont dit parce qu'il n'y en a pas d'électricité. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, euh, Je accueille avec bienveillance la création de 600 nouveaux emplois par Amazon et des emplois avec bon salaire, et le ministre aussi, je suis sûr. Et Amazon va nous aider pour maintenir les lumières euh, pendant les fêtes. Et Amazon a donné de bonnes raisons pour cet investissement, où on va doubler le nombre euh, d'employés au centre de technologie ici à Toronto. Notre gouvernement s'engage à assurer que les Ontariens aient les aptitudes euh, pour qu'on puisse attirer de, beaucoup de compagnies comme Amazon. Et nous, nous voulons que l'Ontario soit l'engin économique du Canada et qu'on soit ouvert aux affaires. Est-ce que le ministre peut dire ce que notre gouvernement pour la population fait pour attirer des compagnies comme Amazon pour créer de bons emplois stables? Merci. Réponse du ministre. Monsieur le Président, on fait beaucoup de choses et merci à la députée de Mississauga Centre. Une des choses que Amazon a souligné, c'était la main d'œuvre avec de bonnes aptitudes qu'on a ici, les institutions d'éducation publique comme l'Université de Waterloo et de Toronto. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient là et c'est pourquoi notre gouvernement a souligné l'importance de la formation qu'on va avoir dans ce marché de haute technologie. Une euh, première chose qu'on a fait, on est sorti de ce ratio dans l'apprentissage euh, compagnon apprenti. On a éliminé ce ratio d'un à un et on a déposé le projet de loi 66 euh, pour paver la chose à ce qu'on ait de la compétitivité en Ontario et de bons emplois. On va ouvrir l'Ontario aux affaires. En fait, Amazon peut vous dire, ils nous ont dit hier, l'Ontario est en fait ouvert aux affaires. 600 nouveaux emplois, Monsieur le Président. Encore une fois, je vais rappeler aux députés, des interjections ne sont pas recevables et on a une habitude de ne pas de faire des mentions de l'absence d'un député et de, donc on ne doit pas le faire. Redémarrer la pendule, question suivante au député de l'Union North centre Ma question s'adresse à la vice-première ministre. En septembre, plus de 40 000 étudiants, élèves, se sont retirés parce qu'ils étaient contre le changement dans le programme scolaire. Les fournisseurs de soins de santé disent qu'on met à risque la, la santé des élèves. Et juste cette semaine, on a révélé que la grande majorité des parents veulent qu'avoir le programme d'éducation sexuelle moderne. Mais le Premier ministre refuse d'écouter les ontariens et ontariennes et de les respecter. Et il a repoussé en disant que certains groupes ont... Euh, Changer les résultats. Est-ce que la vice-première ministre peut nous dire spécifiquement à qui euh, mentionnait le premier ministre quand il parlait de certains groupes? La vice-première ministre. La ministre de l'Éducation. Merci à la vice-première ministre. Je suis très content de répondre à cette question. Ça a été une occasion incroyable depuis trois mois de parler à beaucoup d'Ontariens et Ontariennes. Et de traiter des situations qui est vraiment très proche au cœur des parents, des élèves et des enseignants et toute la collectivité. En fait, on a un système incroyable. On a entendu des dizaines de milliers de personnes et j'ai hâte vraiment. Il y a tellement de données et j'ai hâte d'analyser de, de, les données pendant le mois de janvier pour déterminer la meilleure voie. Et je dois rappeler tout le monde la situation, le programme scolaire sur l'éducation physique et la santé, c'est important de reconnaître que le programme scolaire à l'école secondaire n'a pas été touché, ça n'a jamais changé et on va avancer. Les parents, les enfants vont, vont continuer à bien travailler et on va avoir un bon programme et je suis très fier de tout ce processus-là. Merci. Complémentaire Monsieur le Président, depuis que, puisque la ministre ne peut pas ou ne veut pas répondre à la question, ma question est de retour à la vice-première ministre. Nous avons un mot pour ces groupes d'intérêts spéciaux que le premier ministre, auxquels le premier ministre a référé. Ce sont des Ontariens. Les Ontariens ont euh, fait entendre leur voix et ils veulent Qu'un curriculum, qu'un programme scolaire moderne soit remis en œuvre. Les Ontariens ne veulent pas un programme qui est rétrograde. Ils veulent que les étudiants qui reconnaissent et euh, qui est un programme qui reconnaissent l'existence de la collectivité LGBTQ. Ils veulent que leurs enfants soient sécuritaires. Soient sécuritaires. Et, et ils n'avaient pas besoin d'une consultation publique pour le le faire savoir. Mais maintenant, le Premier ministre utilise un euh, langage qui tend à créer la division et qui s'oppose au programme scolaire, au programme d'éducation sexuelle et demande à certains groupes de déséquilibrer les euh, commentaires. Donc, est-ce que le premier ministre pourrait nous dire qui il écoute alors qu'il utilise un langage qui crée la division? Intervention du président. Ministre de l'Éducation, en réponse. Monsieur le Président, laissez-moi être très clair, nous sommes, en tant que gouvernement progressiste conservateur, nous, sommes, nous nous rallions derrière le premier ministre Ford et nous nous assurons que nos classes en Ontario soient les endroits les plus sécuritaires, le meilleur endroit où apprendre. Nous sommes engagés à faire avancer les, euh, les dossiers et les données que nous avons reçues et sont tellement riches en informations et ça va informer les politiques en éducation pour les années à venir. Nous avons eu des dizaines de milliers de personnes qui ont émis, qui ont fait entendre leur voix et qui ont parlé avec leur cœur. Et nous sommes engagés à assurer qu'on puisse euh, tout réparer le euh, cafouillage que l'ancien gouvernement libéral a imposé sur les enseignants et les parents de l'Ontario. Nous sommes en train de corriger le tir. et nous allons nous fonder sur ces données à l'avenir pour établir le programme d'éducation sexuelle. Merci beaucoup. Rappel rappelle alors de nouvelles questions député députés de Kitchener Centre. Monsieur le Président, ma question est au... Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Transports. Plus tôt cette semaine, le ministre était à Kitchener pour faire une annonce très importante. En tant que représentant de, de cette région, je sais que le transport est un sujet très important pour la région de Waterloo. Notre gouvernement pour la population est engagé à assurer un, un déplacement des, le déplacement des Ontariens plus fluide. Nous voulons que les Ontariens puissent passer plus de temps avec leurs amis, leurs proches et leurs familles. C'est malheureux que l'ancien gouvernement libéral a mal géré les finances et était coupé de la réalité de, de, des problèmes de transport dans la province. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment son annonce à Waterloo, plus tôt cette semaine, va aider les déplacements des Ontariens dans la province? Merci. Ministre des Transports, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député de Kitchener Conestoga de sa réponse euh, de sa question. Je voudrais remercier les députés le député de Kitchener South haspeller et, et Kinga Surma, euh, mon adjoint parlementaire, pour avoir travaillé très fort sur ce dossier. Je dois dire que les trois députés de notre groupe parlementaire continuent de discuter le transport en commun dans la région de Kitchener. Ils ont milité pour le transport GO toute la journée. Et avec notre annonce la semaine dernière, nous avons fait avancer de nouveaux trains qui assurent les déplacements de Kitchener et euh, la gare station. Et en commençant en janvier de cette année, il y aura un nouveau déplacement, un nouveau départ à 5h40 et arrivera à 7h43 et il y en aura un autre plus tard dans la journée qui va arriver à 5h43 l'après-midi. Donc, je suis très fier avec tout le travail qu'on a fait pour notre gouvernement dans cette province et nous allons assurer qu'on puisse aller de l'avant dans cette province. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier le ministre des Transports de sa très bonne réponse. À cette annonce Elle est fantastique. et C'est une très bonne nouvelle pour les gens de la région de Waterloo. C'est une importante étape dans l'établissement d'un déplacement euh, toute la journée dans les deux directions entre Kitchener et Waterloo. Euh, de la grande région de Toronto. C'est clair, pour notre, notre gouvernement pour la population transforme la façon que les Ontariens se déplacent dans la province. Nous sommes aussi en train de faire croître notre économie, de créer des emplois et d'assurer une bonne qualité de vie pour les Ontariens. Nous trouvons des façons plus intelligentes de travailler avec nos partenaires dans l'infrastructure pour offrir plus de déplacements à plus faible coût pour les Ontariens. Est-ce que le ministre des Transports peut nous donner plus d'informations sur le prolongement de ce service dans la région de euh, Kitchener-Waterloo? Merci. En travaillant avec nos partenaires euh, CN Rail, nous pouvons améliorer les échéanciers, de réduire les échéanciers et d'offrir le service plus tôt. Et nous sommes en train de libérer et, les, le service pour assurer le service le plus rapidement possible. Nous sommes en train d'offrir le service le matin à Brampton et, et ça va permettre d'avoir plus de souplesse dans leur journée de travail, de leur permettre de passer plus de temps avec leur famille et de ne pas les pa et passer en transport en commun. Et nous sommes engagés à améliorer le service de transport en commun dans la dans la province. J'espère que la députée de Waterloo cesse d'être une barrière et j'espère qu'elle va travailler avec nous pour la grande région de euh, Barrie et de Waterloo. Cela conclut la période de questions orales pour ce matin. Député de Aurora Richmond Hills a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais accueillir ici à l'Assemblée Dr Iman Sahid Fayzi du Centre islamique et qui nous joint de l'Inde sur son tournée d'éducation, le professeur Nashir Hussein Sadiqi. Bienvenue à en Ontario, bienvenue à l'Assemblée. On m'a avisé que le député de Timmins a un rappel au règlement. Je voudrais proposer le consentement unanime sans débat pour qu'il qu y ait un comité spécial qui enquête sur les pratiques et les procédures en lien avec la désignation du commissaire à la PPO. Le député de Timmins tente d'avoir le consentement unanime en ce qui concerne la composition d'un comité spécial. J'ai entendu des noms. Conformément au règlement 38 ans, le député d'Ottawa-Sud a fait part de son mécontentement en ce qui concerne la réponse du ministre des Finances avec la signature du contrôleur de l'Ontario. Ce sera au débat à 6 heures cet après-midi. Nous avons un vote différé sur l'avis de motion numéro 29 du gouvernement, ce qui concerne la motion d'attribution de temps sur le projet de loi 66, loi modifiant la loi de 1995 sur les relations de travail. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Will the members please take their seats? Le 19 décembre 2018, M. Clark a proposé avis de motion émanant du gouvernement numéro 29 en ce qui concerne la motion d'attribution de temps sur le projet de loi 67. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez vous lever afin d'être nommés par le greffier. M. Clark. M. Walker. M. Walker. Walker. Smith Bay of M. Thompson. M. Bethlehem Falls. M. Fidelli. M. Urek. Ms. Mulroney. Ms. McLeod. Monsieur McLeod. Mr. Yakabuski. Mr. Jakubowski. Mr. Hardeman. Mr. Hardeman. Mr. Tabolo. Mr. Tabolo. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Pettapiece. Mr. Pettapiece. Mrs. Marto. Mrs. Marto. Mr. Pettapiece. Mr. Pett. Mr. McDaniel. Mr. McDaniel. McDaniel. Mr. Mr. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Ms. Fullerton. Ms. Fullerton. Ms. Scott. Ms. Scott. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Cho Scarborough. -Noor. Mr. Cho Scarborough. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Mr. Phillips. Mr. Phillips. Mr. Miller. Harry Salmasko. Mr. Miller. Harry Salmasko. Mr. Letchich. Mr. Letchich. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Downey. Mr. Downey. Mr. Gill. Mr. Gill. Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Kalanda. Mr. Kalanda. Miss Serma. Miss Serma. Mr. Parson, Mr. Parson, Ms. Skelly, Ms. Kelly, Mr. Lopis, Mr. Mr. Mr. Osterhoff, Ms. Park, Ms. Park, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Ms. Kusandova, Ms. Mr. Harris, Mr. Harris, Ms. Gamari, Ms. Gamari, Ms. Hogarth, Ms. Hogarth, Ms. Mrs. Car Mrs. Carhalios, Mrs. Fee, Mrs. Mr. Smith Peterborough Cortha, Mr. Smith Peterborough Mr. Ms. Mr. Pacini, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Cramp, Mr. Mr. Mr. Mr. Mrs. Whyte. Mrs. Wyatt, Mr. Bauman Mr. Balma, Mr. Rashid, Mr. Sandy. Mr. Mr. Crawford. Mr. Mr. McKenna, Ms. Dunlop. Uh, Ms. Dunlop, Ms. Dunlop Mr. Canapati, Mr. Canapathy, uh, Mr. Baber. Uh, Mr. Mr. Mr. Mr. Pang. Mr. Sabao. Mr. Mr. Mr. Tanagas right. Mr. Mr. Mr. Roberts. Mr. Cusetto. All those opposed. Tous ceux qui sont contre, veuillez vous lever afin d'être nommés par le greffier. Monsieur Bisson. Monsieur Bisson. Madame Jalian. Monsieur Gentleman. Mr. Tavis. Mr. Tavis. Miss Singh Brampton Center. Monsieur Brampton Center. Vantos. Mr. Mr. Vanthoff. Mr. Vanthoff. Miss Horvath. Monsieur Horvath. Monsieur Natasha. Mr. Natasha. Ms. Fife. Ms. Beckham. Ms. Shaw. Monsieur Shaw. Monsieur Yard, Monsieur Mama. Mr. Yark. Mr. Monta. Ms. Lindo. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Styles. Ms. Styles. Mr. Kernahan. Mr. West. Mr. West. Mrs. Stevens. Mrs. Mr. Gretzky. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky, Mrs. Friend, Ms. French. Miss French. Miss French. Mr. Miller, Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller, Hamilton East Stony Ms. Creek. Miss Andrew. Miss Andrew. Miss Taylor. Miss Taylor. Mr. Birch. Mr. Birch. Miss Burns Beggar. Miss Burns Beggar. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Burgoyne. Mr. Burgoyne. Miss Bell. Miss Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Miss Morrison. Miss Morrison. Mr. Kovacevic. Mr. Kovacevic. Mr. Harden. Mr. Harden. Miss Monteferrat. Miss Monteferrat. Mr. Hassan. Mr. Hassan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Miss Wynn. Miss Wynn. Mr. Shriner, Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Oh. Les oui, 65, et les non, 39. Les oui étant euh, 65, les non étant 39, la motion est adoptée. Nous allons maintenant prendre une pause jusqu'à 15 heures cet après-midi.